Aujourd'hui le 29 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, l'assaut, l'aviation de l'armée et l'artillerie du groupe de forces occidentales ont infligé des dommages par le feu aux effectifs et à l'équipement des 14e et 92e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Sankovka, Tabavka, région de Kharkov et Novoslovskoye, République populaire de Luhansk. Dans les zones des colonies de Liman-Perville, Olsana et Krakmalnois de la région de Kharkiv, les actions de quatre groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été réprimées. Au cours de la journée, jusqu'à 50 militaires ukrainiens, un véhicule blindé de transport de troupes et un obusier automoteur acacia ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimansky, les frappes opérationnelles tactiques, L'aviation de l'armée et les tirs d'artillerie du groupe de troupes centres ont vaincu les accumulations de main-d'œuvre des 92e mécanisés, 25e aéroportés, 80e, 95e brigade d'assaut aérien des forces armées de Ukraine et 27e brigade de la garde nationale dans les zones des colonies de Stelmaovka, Chervon et Yandibrova de la République populaire de Lugansk, ainsi que Yampolovka, Torskoye et Serebrianka de la République populaire de Donetsk. Les pertes ennemies dans cette direction par jour se sont élevées à 110 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, quatre véhicules de combat blindés, un canon automoteur non et un véhicule de combat gradé MLRS. Dans la direction de Donetsk, pendant la poursuite des opérations offensives, les unités du groupe de troupes sud ont pris des lignes et des positions plus avantageuses et ont infligé des dégâts de feu à l'ennemi dans les zones des colonies de Kurakovo et d'Antonovka de la République populaire de Donetsk. Un dépôt de munitions de la 81e Brigade Aéromobile des Forces armées ukrainiennes a été détruit près de la ville de Kramatorsk dans la République Populaire de Donetsk. Les pertes ennemies dans cette direction se sont élevées à 90 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés, 14 véhicules. Deux obusiers automoteurs Akatsiya, deux obusiers D-20 et d et deux améliorés Alder et Smerch. Deux systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine. Deux supports d'artillerie automoteur paladin de fabrication américaine et un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine ont également été détruits. Dans les directions sud-donetsk et Zaporosy, les unités du groupe de force Vostok ont poursuivi leurs opérations offensives et vaincu l'ennemi dans les zones des colonies du de Gleda, Prochistovka, Chevchenko de la République populaire de Donetsk et de Roznionka, région de Zaporozhye. Deux dépôts de munitions d'artillerie des 68e Jaeger et 72e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Prochistovka et de Vlaïdar de la République populaire de Donetsk. Les pertes quotidiennes des forces armées ukrainiennes dans ces directions s'élevaient à 100 militaires tués et blessés, un char, deux véhicules de combat blindés, trois camionnettes, deux voitures et deux obusiers automoteurs à Katsia. Dans la direction de Kherson, dans la zone de la ville de Kerson et de la colonie de Novo-Alexandrovka, région de Kherson, deux radars de contre-batterie de fabrication américaine en TPQ-36 et en TPQ-48, ainsi qu'un dépôt de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes, ont été détruits. L'aviation opérationnelle tactique, les forces de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont infligé la défaite aux 103e unité d'artillerie des forces armées ukrainiennes. Dans les positions de tir, les effectifs et l'équipement militaire de l'ennemi ont 143 quartiers en une journée. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu quatre véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Yakovlevka de la République Populaire de Donetsk, Zitlovka, Sherbonne et Yandibrova de la République Populaire de Lugansk. En outre, 16 roquettes des systèmes de lancement multiplimar, aldé et Uragan ont été interceptées dans les zones des colonies de Marienka, Gorlovka, Zlatoustovka, Ilovesk de la République Populaire de Donetsk et Chaplinka de la région de Kherson. En outre, un missile anti fabriqué par les États-Unis-Armes a été abattu dans la zone de la colonie Novisvet de la République Populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 381 avions, 204 hélicoptères, 2980 véhicules aériens sans pilote, 402 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7670 chars et autres véhicules blindés de combat, 995 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3.956 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8.218 unités de véhicules militaires spéciaux.